Salut tout le monde, c'est Willman, content de vous voir aujourd'hui. Euh, vidéo spéciale, aujourd'hui je vais répondre à quelques commentaires euh, sur euh, les dernières vidéos que vous m'avez envoyées. Euh, un petit peu déçu de ma dernière vidéo, le Green Cush de Dubon Select, euh, plusieurs pouces en bas, euh, pourtant je trouve que c'est une vidéo, une bonne vidéo. Euh, plusieurs d'entre vous ne l'ont pas aimé. Je trouve ça un peu décevant. Euh, pour cette vidéo, euh, je voulais remercier Jean, euh, j'ai déjà roulé le joint, Jean, puis on fume ici, là, fleur de CBD. Euh, je ne vais pas vraiment décrire le cannabis parce que j'ai déjà fait euh, la vidéo sur fleur de CBD. Euh, C'était le seul CBD que tu m'avais envoyé, Jean, que j'avais déjà essayé. Euh, 16% de CBD et puis il n'y a pas de THC. Euh, j'ai mélangé mon joint là avec le Green Kush, justement, là ma dernière vidéo. Et euh, non seulement Jean est dans la vidéo, mais aussi Stéphane avec le grinder. Euh, et puis, vous m'avez appris là, que faut pas que je prenne le cannabis d'ici. Il faut vraiment que je dévisse le grinder pour prendre le cannabis à l'autre étage. Euh, je trouvais ça un petit peu long à dévisser ça. La raison pour laquelle je ne le dévissais pas, c'est parce qu'il y a mis un euh, pic de guitare. Puis là, Je ne voulais pas que ça tombe, mais je vais le faire. Euh, je l'ai dévissé pour rouler ce joint-là. Euh, merci, merci de m'avoir appris comment l'utiliser dans le fond. Je savais comment l'utiliser, mais ça ne me tente pas de le dévisser, je suis un petit peu paresseux. Euh, Puis des fois, quand il se remplissait, j'ai déjà eu un modèle comme ça dans le passé, euh, de moins bonne qualité. Euh, Puis quand il était plein, ben là, je le dévissais parce que là, ça ne remplissait plus dans le fond. Mais là, je vais dévisser, je vais dévisser. Euh, je vais faire un retour aussi en arrière là, sur ce produit-là. Euh, on ne peut pas faire de curing. C'est pas parce qu'on achète un pot comme ça qu'on peut faire du curing. Le curing, c'est une étape euh, qu'on fait là, après le séchage. Et puis, c'est vraiment quand on finit de couper le cannabis qu'on peut faire le curing. Si on prend du cannabis qui est dans un contenant comme ça, on ne peut pas commencer à faire du curing comme ça. Donc, je vais utiliser ce contenant-là pour euh, entreposer là, euh, du cannabis. Peut-être mettre un beau VEDA à l'intérieur pour garder mon humidité. Puis, ça va être super beau, euh, super propre. Merci encore Stéphane. Merci Stéphane. Santa Cruz. Merci. Vraiment cœur. Euh, C'est ça ma vidéo que je fais aujourd'hui. C'est vraiment pour répondre à quelques commentaires que vous m'avez écrits. Puis peut-être qu'en vidéo, euh, ça va être plus facile à répondre. Parce que euh, écrire des fois, euh, on peut être mal compris. Écoutez, il euh, y en a d'entre vous qui des fois, une fois de temps en temps, qui m'envoient un message, qui veulent que j'édite mes vidéos. Euh. Mais la majorité des gens, la majorité des abonnés de Winman, ils ne veulent pas que j'édite mes vidéos. Ils veulent que je continue à produire. Euh, je fais quand même presque 6 euh, vidéos par semaine. 5, 6, 7. Même si je pouvais éditer, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas le temps. Le monde, ils veulent des vidéos francs. Euh, ils veulent pas de montage, ils veulent pas de coupure. Euh, C'est ça que les gens aiment de Winman, je crois. Si vous voulez que j'édite mes vidéos, euh, écoutez, je vais le faire. C'est sûr que je ne peux pas vous donner autant de vidéos euh, que je le fais présentement. Donc, écrivez-moi dans le commentaire si vous voulez que je garde la même formule avec 6 euh, vidéos par jour, 6 euh, vidéos par semaine, ou que vous voulez que j'édite mes vidéos et puis qu'on tombe à 2-3 vidéos, comme la plupart des Youtubers qui éditent les vidéos, parce que ça prend du temps. Éditer une vidéo, ça prend du travail. Euh... Ça prend du temps, c'est du travail. Il euh, y a deux autres commentaires là, que, qui me restent à répondre. Euh, je m'a fumé mon CBD, mélangé avec mon THC. Il euh, y en a un ici qui m'écrit Je ne comprends pas pourquoi tu reviens toujours sur la terpène cariophyllène. Parce que presque tous les produits ont cette terpène-là. Les terpènes, c'est l'avenir. Les terpènes, c'est juste ça qu'on va parler dans un an et demi, deux ans. On ne parlera même plus d'indica Et surtout pas de sativa. Ça, on en parlera une autre fois parce qu'on va se perdre, OK? En tout cas, on n'embarquera pas là-dessus. Là, sur le sativa, on va rester avec les terpènes. Euh, on va juste parler de terpènes. Pas le choix de commencer à en parler. J'ai pas encore fait mes vidéos terpènes par terpène. Je vais faire une vidéo terpène par terpène. Mais là, il faut qu'on soit habitué aux termes, là. cariofilène Myrcène, Pinène. C'est important, là. Parce que ça va être juste ça, mon homme, là. T'es mieux d'écouter Winman pour être à jour. Puis le euh, il va le marrer tout le temps. Puis quand sur le site de la SQDC, c'est inscrit terpène. cariophilène, j'ai pas le choix de t'en parler. Des fois, on le goûte même pas. Des fois, on le goûte pas. La terpène n'est pas assez présente. Parce qu'il y a des terpènes qui sont présentes à 8%, à 3%, à 2%. Mais on ne sait pas à quel pourcentage qui sont à l'intérieur. Le terpène, euh, le cariophyllène, c'est pas terreux. C'est épicé. Terreux, c'est Myrcène. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le commentaire de cet abonné-là euh, qui se demandent pourquoi je parle toujours du cariophyllène faut que j'en parle, j'ai pas le choix, Puis j'aime pas ça, l'autre commentaire, sur les 148 produits, à part le pinkouche, en as-tu un que tu aimes, me semble que ça revient toujours à dégueulasse, écoute je dirais pas le nom de l'abonné, c'est un abonné qui est là depuis longtemps, écoute mon ami, j'ai fait un top 5 hybride, j'ai fait un top 5 Sativa, top 5 Edica, ça fait déjà là 15 produits euh, que j'aime. Euh, J'ai fait euh, beaucoup de vidéos, regarde mes vidéos, il y a beaucoup de cannabis que j'aime. Euh, tous les produits Canopy, je les aime pas. Ils ont toute la maudite cariophyllène dedans. Puis, si vous avez jamais essayé un Canopy Tweed, tu n'as pas le droit de me critiquer man. T'as pas le droit, t'as pas le droit, man. Sors ton 36,50$, là. Va t'acheter un canopy, là. Sors-toi un 40$. Va t'acheter un sunset. À... C'est comme le gars qui parle de politique puis qui va pas voter. Non, va faire ton crochet dans n'importe quelle cause. Après ça, t'as doit donner ton opinion. Si tu vas même pas voter, t'as pas le droit de parler, là. T'as pas voté, ferme ta gueule. Fait que ton cariophile, là, si t'as jamais fumé de tweed, tu comprends pas pourquoi je, que j'aime pas ça non, euh... Quand ça fait 148 cannabis que tu fumes en un an, différent. Je te jure que mon homme t'a des préférences. Puis tu commences à. Hey, ça fait 148 cannabis que je goûte là. Quand tu m'en amènes un là, je, je, si je l'aime pas, mais te le dire. Puis je commence à être de plus en plus difficile. Là c'est tout à fait normal puis de toute façon je suis pas de plus en plus difficile c'est costaud que carrefeuller mais j'aime pas ça pas de ma faute quand t'aimes pas les fruits de mer t'aimes pas les fruits de mer pas compliqué hey les végans là ils en veulent pas de viande ils en veulent pas c'est juste végan. mais moi carrefeuller s'il y en a pas j'en veux pas de Je j'aime pas ça man c'est le même que sais tu sais pas euh... je comprends pas pourquoi tu... puis le monde non y en a un autre qui a dit euh... Ouais, je disais la même chose. Ils ne sont pas tous mauvais, les weed de la SQDC. Hey, écoute, t'as-tu as acheté, euh, t'as-tu reçu des cadeaux euh, du BC? Moi, je n'ai jamais acheté de weed du BC, mais le monde m'a envoyé des cadeaux. T'as-tu vu la qualité de ça, man? T'as-tu vu le goût de ça? T'as-tu déjà acheté du weed au cannabis attaqué? T'as-tu eu du pas de la rue? T'as-tu déjà fumé du cannabis? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça, ça que je veux savoir. T'as-tu déjà fumé du cannabis? Hey, il y a de la qualité, là. Quand tu, quand tu fumais, quand t'achetais du pot de, des pocheurs, là, il était toujours bon? Non, man. Non, man. Des fois, t'es dégueulasse. T'appelles ton pocheur. Hey, il est dégueulasse. T'as-tu d'autres choses? Non, j'ai juste ça. Mais c'est pour ça que Winman aime la SQDC. Parce qu'il y a plein de variétés. Plein de variétés. Il y en a plein là-dedans que j'aime pas, mais il y en a que j'aime. Top 5 Indica, Top 5 Sativa, Top 5 Hybride, déjà là, il y en a que j'aime. Mais, écoute, à force d'en essayer, c'est sûr qu'à un donné, là, tu viens difficile, tu commences à connaître tes goûts. Hé, hey, le gars qui aime pas de ketchup, là, même si tu le mets dans le hamburger ou dans le hot dog, il aime pas ça le ketchup. Mais même si tu en mets ses patates frites, il aime pas ça le ketchup. Comprends-tu? La terpène c'est là pour rester. La cariophilène aussi. C'est l'emblème de Canopy. Écoute. Je sais pas quoi te dire, man. Je sais pas quoi te dire.